Yo les bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qu'on fait bien voir sur là, euh, oh tranquille. Sais... Ouais. Attends, j'ai juste allé euh, quelque part parce que j'en ai juste pour deux minutes en fait. Okay. Non, on va de moi, Un, ah, un peu Moi ça va, ça va moi. Il y a 201 mort Ouais. J'ai l'arc, j'aime pas l'arc. Non plus. Bien bien que que... elle fait presque aucun dégât. Ouais. Il fait de la poussière. J'ai je fait je un seul coup. Là, je vais mourir J'ai la carte. mort. Là. je t'ai mettre... oh, oh, oh, vu passer Je t'ai vu passer C'est moi ou j'ai le rayon Ah non. C'est le, le Oh oui Je rechate oui Oh, bon, non. là, Là, la gueule, ah, C'est trop bien Arsenal. Bah oui. Jolie, ah. mais les couleurs. je suis Arsenal. Je bah, joue avant que tu t'aies. Quoi Mais ça veut dire que t'as joué à Roblox quand il y avait des skins boosters. Ouais. Bah moi je connais... Bah moi j'y joue encore au Arsenal. Hein. Même il y en avait un en 2008, il était pourri. Plus... Oh mais non mais c'est une blague Ah c'est on Oh qu'elle est fort que Oh moi ça sent me... Imagine un Angeline qui nous a rejoint comme ça. Elle nous life -hack. Salut. Euh, moi, je sais, bon. moi, je la game super, hein. mort. Attends mais super ouais, j'ai un j'ai un pompe. J'ai un pompe, j'ai un pompe, je peux même pas tirer. J'ai des mauvais de graphiques J'ai fait celui qui t'a tué J'en ai 8 Ah ouais mais c'est pas ma faute A chaque fois que je bah, fais des doubles kills, euh, des fois.. Euh... Oh je meurs à chaque fois. Mais. Oh j'ai ah, je... vois... un oh, Je vois personne. Eh, hey, je suis derrière toi là. Derrière toi. Okay. Attention, ah, on n'a pas le temps de jouer Oh je l'ai. je oh, l'ai. Oh je lui ai, oh, ai, oh, ai mis une tête. Le mec, il a trois têtes La télé meilleure tête du monde, la meilleure tête du monde que j'ai eu Moi, une fois, j'ai deux flammeurs. Attends, il y a quelqu'un qui a star D'où l'escalade sorti Il est trop bien, parce qu'il n'est marre. Ouais. Encore... Tu l'as le... Tu l'as Hein Tu l'as Non, mais je vais le prendre. Ouais, mais comment on fait pour l'avoir De là, il y quatre, mais c'est que des jouets que j'ai. T'as déjà lancé ton mail Non, mais après la vidéo. Ouais, mais c'est bon, la m'a la à la bonne joie, enfin, c'est ça, là. Mais je sais même pas. Euh, Matrix. Non, ok, Matrix, mais j'aime pas. Hein. <rire> euh, deux teams. Eh, hey, coucou. Garde ma danse. Ah, Bravo, Tota. T'as combien d'argent Euh... Attends... Euh, tu te mets équipe combien Tu te mets équipe quoi Comme tu veux. Bleu. C'est quoi Mais je peux pas, ah, ah, pas je pas ah, Je suis dans l'équipe ah, bleue. Je suis derrière toi là. Étais... Mais t'es mort ouais. J'ai tué, tué un mec là hier, qui ressemblait à la fondation. Ouais mais Et il ressemble vraiment trop à la fondation par contre il y a des skins Oh 30 secondes, je prends des C'est troisième Ah non c'est quatrième. Oh putain je vais me rattraper là. Mais tu sais même pas ma date de naissance. Bon bah non, c'est bon ta date de naissance. quand t'as famille, je peux pas savoir. Bah vas-y, c'est quoi ma date de naissance J'en sais bon, pas moi Bah ben voilà c'est 2012 Est-ce que t'as joué avant 2012 toi Euh en 2012 j'avais... deux ans Euh oui j'ai joué. Et t'as commencé à Rinald quand Héros, j'ai bien chaud, c'est rien problème là, bien Les snipers, ils ont ils ont cinq balles. Et puis après, et puis après, le truc qui recharge en une balle, après une balle. Oh, je, je le je le barre là, ça va être beau, là ça va être beau. Mais il y a, c'est vraiment le oh. skin fondation. Ouais. Pas clé, mais y a... Attends, mais d'où est où est où est... où est le skins de sniper? Est... Bah, je chez noble, je sais pas. Parce qu'à chaque fois on plate la ma tête. Mais comment tu fais pour être aussi fort Bah j'ai ferai le logo moi. Mais non mais c'est ça sert à rien ça. Il y a quelqu'un qui a joué de la première fois, c'est bien Bah bon, bah moi moi c'est ça qui m'est arrivé. Hein. Attends, j'essaie de tuer la fondation non Le mec il a fait une tuer hey J'ai le fluide d'assaut lourd. Oh bien, bien Quatrième, quatrième. Oh le peul flataire qui est horrible Vas-y un... un flingue Ah elle a gagné, je suis quatrième Pas mal Ouais la ah oh bah moi j'ai fait le week-end bah, là ce bah les... bah, Mais c'est la pas comment des des Ah la je de la moitié de la de la moitié de la moitié de de de de Bah de quotidien euh, quoi alors attends et t'es tank même moi je ne sais plus attends viens de... mais c'est où il faut avoir des danses hein, quand tu tues quelqu'un ou il faut avoir des danses euh... pour danser mmh. C'est... Euh, c'est où ah bah, tu Quoi On va avoir des danses quand tu tues quelqu'un ou pas Quoi On va avoir des danses quand tu tues quelqu'un ou avoir des danses quand tu danses bah, Je sais pas mais où c'est euh, les danses Où ils sont Mais quelles danses Quel genre de danse Bah... Et où il y a des danses Je vois aucune danse moi. Une danse quand tu tues quand... L'immote quand tu tues une personne Non une emote, euh, genre quand tu cliques sur G puis après t'as plein de Ensuite, tu peux avoir des emotes bah c'est ça bah, c'est où t'appuies sur G puis tu fais euh... t'appuies sur celle que tu veux je quoi euh, un là, tu prends celle que tu veux tu fais ce que tu veux en fait mais non mais pour en acheter Oh, je sais pas moi. Bah, comment ça c'est que t'en as toi T'en es pas. Vraiment, Arsenal, c'est des bâtards. Ils ont copié. Ils ont copié, euh... copié Counter-Strike. Mais c'est pas des bâtards. Bah, c'est bizarre. Ils ont copié Counter-Strike. Non, ça a été créé bien avant. Ah, désolé mais on est VS, désolé mais on est VS, hey, et on est Mec tu vois, tu vois, tu vois T'es mort, oh, je t'ai tué, je t'ai tué, ah ben, tu tué. tué. <rire> Je te tue. Elliot, tu que ça a été créé pour le Euh, non mais je crois avoir déjà testé. J'étais pas né contre strike ça a utilisé ça. Bah non, c'est c'est après... Voilà. Euh, Counter-Strike, pardon. Non, c'est Ardenal qui a été savant. Oh, J'ai pas été non. tué, je t'ai mis un 40. Ouais, mais Eliott. Tu ce contre counter ça a à l'année Non. T'es mort. Contre strike ça Euh. Mon père a 20 ans il est Et mon père du que là il a Attends, 40 Attends Est-ce que c'était en moins de 2004 Oui C'est à dire qu'il ment Bah non Et je ne sais pas pas d'Arsenal bah, euh, Roblox ça, ça a commencé en... En 2000... Euh, 2000 je sais plus quoi là, 2004 Bah oui, mais sauf que je vais dire Ils ont recopié Counter-Strike parce que Counter-Strike existait de bien avant. Bien avant Roblox, mais c'est impossible. Ah oui. Bah, Counter-Strike, mon père il avait il 20 ans de lui jouer et là il a 48. 40... Tu vois la map d'Izzy Unda... et, et Ils ont recopié Counter-Strike. Non. Mais ça que si autre non, toi. Mais sûr que nous. Bah, bah, bah si tu veux, c'est l'heure, quand mon père il revient, je te le dis. Euh, je l'appelle, il va dire, il va, te dire, euh, il va te dire quand c'est écrit, Winterfell. À ah, 20 ans, il est joué, et là, il a 46 ans, mon père. Hop, je t'ai rejoint. On est dans la même équipe. Ouais. Ah ouais. J'ai tué le, la fondation. Bien, bien. Mais c'est, mais il est plus fort que toi. Et par contre, je crois, je crois que je suis plus fort que toi. Ah oh non, non. Ah si. Et éclaté. Moi, je suis éclaté alors que je t'ai tué. Mais non, sur moi, sur Dini, je suis sur cette table, tu es éclaté. Attends, mais il y, a... y a un mec qui tire même pas. Il tire en sautant. Comme, Comme ça, attends. Alors, alors on voit même pas tirer. Et puis là, le... bah, là, là, Et puis là la fondation, il m'a tu... tué. Magnifique, c'est vraiment magnifique. Mais non Coucou. Eh non mais.. Tu sais, une fois il y avait un hacker, il était, il était dans l'équipe blanche. Il s'est interdit d'être dans une équipe blanche. J'ai un pb. Oh, J'ai quitté la fondation comme ça. Je suis tout en mode ouais salut les gars, je suis stylé. <rire> Mais le mec c'est Darbado Pourquoi Mais il a un casque. Ah ouais Ouais c'est mort la fondation. Un mamie, oh, j'ai laser quelqu'un, j'ai laser quelqu'un, mais attends, mais il y a des hackers ici, ils sont à l'autre bon, bout, de a pas et puis là, il s'est fait un oh, moi, il ah, mais hier, c'est vrai que tu as eu des hackers, non. Ouais, il y, y a un mec, il, il pouvait voler, il pouvait voler, puis il mettait que des shot En 5 secondes dans la game, là, il avait déjà 32 kills. Et voilà, c'est vrai. Bah ça veut dire qu'il a fait qu'il halle. Il a fait qu'il halle. Hein qu non. Bah comment il l'a fait En début oh. de game, surtout ah, il y a un chute mais ça sert à rien que je trouve, même si j'ai bah c'est, bah quand même ouais il y a plus de chill. ouais mais ça fait rien si tu gagnes plus de tuiles et ça fait quoi c'est Skin, un skin c'est très bien Tu vas pas Tu vas pas en mettre 2 milliards par minute Ah pourquoi pas Bah parce que ça euh, Je suis fini avec le sniper là Avec mon skin C'était devant moi mais si ça avait le nombre de kills hein. Le même nombre de kills Oh non Attends On est on est où de la vidéo Idiot Ouais une petite dernière. Cette game pour Betty, c'est de faire le plus, le plus de kills que moi. J'ai mis Royal, j'adore. Alors, moi, celle-ci, je vais mettre. Et hmm. dans quelle équipe là Euh. Je mets. Rouge. Rouge. Mais que tu veux Rouge. Rouge. Finish them quickly. T'es où là Faut pas. Faut pas voir. Bah. Bon. Avec Mais la quoi Pourquoi t'es même pas allé dans mon équipe Après tu ah, peux hein. Après ça passe. Ah c'est un Ray Gun War Royal. C'est trop cool. C'est mon préféré c'est mon préféré Ray mode. Hein. War Royal. Donc, le Ray Gun c'est l'arme la plus utilisée. du. Monde. Ah euh, non. Merci. Il y a un écho. C'est chiant. Il y a un écho, c'est... je t'entends... en euh... oui. oh, bah en. va... Mais euh, tu sais, les hackers, ça sert à rien parce que, en plus de ça, ça gâche, ça gâche le temps de jouer les autres aussi. Ah, parce que as fait quoi Euh ouais, mais moi n'empêche que j'ai pas fait qu'il moi, moi, mais quand je, moi, quand je, attends, mais moi, quand je hackais, je ne tuais pas tout le monde en euh... hackant. Si je voulais faire des kills, je le faisais normalement. Ouais. On est en vidéo, non Hein Non, non, non, on est en vidéo. C'est quoi On est en vidéo, là Oui. ça va savoir. Coucou, les tu es là, toi Tu dis coucou et autre, tu suis derrière toi et puis ensuite en fait il euh, y a quelqu'un il y, y a une meuf bleue qui vient je fait kill, hein. non je me suis fait kill par un bambi mais non mais je l'ai kill je l'ai kill bon ça bah, tombe à... bah, bah, bah, même qui Est-ce est que tu as réussi ton défi? Non, euh, boulevard, boulevard. Bah, non, on va arrêter la vidéo là. Pourquoi? À ton avis, on est déjà à 20 minutes. Ça fait déjà 20 minutes. Ouais. Pas une vidéo, 20 minutes. Si c'est une vraie vidéo, 20 minutes. Un peu plus. Ok, une heure. 40 minutes au moins. Mais le bleu bleu bleu. Mais attends, il y a un cadenas. Attends, mets le menu. Et non, je peux pas. Ai c'est mort. J'adore péter les fenêtres. C'est ma passion. Mais non, mais tout le monde est en train de les péter Mais non Ça va Mais, mais c'est sur l'accent quand peut faire les fenêtres c'est vraiment bizarre ouais. Bah moi, je suis pas bizarre, c'est normal. non et hey, tu vois, moi je pro... moi je fais des... vraiment des promesses, mais à chaque fois, Angeline, euh, par exemple, euh... elle est en train. Euh... Oh bon Quand, tour... Quand je reste avec elle à la douche, bah. C'est ce ouais. oh, moi, il y a tout et moi, c'est moi, moi. Mais quoi ouais. Vous croyez qu'on était dans la même équipe Non. Ah. <rire> Où il y a des fenêtres C'est veut, veut dire que je pour la terre. Mais c'est qui le... Mais moi, je suis toujours dernier. C'est pourquoi, et pourquoi Il me bouffe la tête. Il hein. y a que des cheaters. Il n'y a pas de cheat dans la game. Hein. Bah si Il n'y a aucun cheat dans la game. Bah si, tu sais pourquoi Parce qu'il y en a un là qui vient de me faire. Quand il m'a pris. En fait, non, pas quand il m'a pris. Il avait, il avait fait clic droit et ensuite de lettre. Oh, cool. Je suis mort. Des fenêtres Des fenêtres Je t'ai vu quand je respawn. spawn. T'es où toi Non, c'est moi, c'est moi C'est moi ouais. Bah tu m'as kill, je te kill Mais je savais pas que c'était toi, moi Non, mais PTDR, euh, j'ai le seul skin. Mais comment on fait pour être fort, là Parce qu'il y en a, ils font ils font euh, des milliards de sauts, tandis que moi, j'en fais euh, déjà 5, euh, mon skin, il est déjà épuisé. Bah, pro comme moi Bah, non Ouais, il y a un cheat dans la game. Eh, mais vous, vous Eh, vous, vous, donnez Ouais, il y a bien un cheat dans hey, hey, la ouais, game. Par contre, je suis une entre-quillot. Tu vois, il y a vraiment un titan dans la game. Le titan est dans ma équipe. Mais non... Bah, le hacker, c'est celui qui m'a tué, que tué parce que je me suis fait déjà tuer avec. par tout le monde, hein. Mais le petit homme, -il, -il, -il, -il, -il, il a un pistolet, une balle, une cul Ah, pourquoi ah. Ah, suis-moi, suis-moi Eh bah, non, on fait alliance Ok. Je suis Ah oh, bah, non. Ah ça c'est fait pas tout Ah, c'est toi as su... Oui c'est moi, c'est pas qui C'est quelqu'un derrière. Ah c'est bon. Oh, okay, okay. oh j'ai quelqu'un de loin Je lui ai mis un microscope. Attends, tu, euh, tu, Meinture, ben, non, non. <rire> je tue Madame Peinture là Je m'appelle Emily Julie. C'est qui tu m'a tué C'était toi Oui. Mais non, mais c'est même, même pas moi Mais c'est pas moi ça a marqué c'est toi. Hein. Bah oui, mais c'est l'autre qui tire des balles. En tout, en tout cas, bah, tu m'as mis une balle et bah, tu m'as tué. Bah non. Je t'ai fait, bah, t'ai fait, fait moins euh, euh, 17. Bah tu regarderas la vidéo et tu verras. Mais il y a bel et bien un cheater mais le petit est dans, vo dans votre équipe Non il est dans mon équipe Dans la vôtre, oui Bah non, il est dans votre équipe Non Mais si <rire> Bah alors il est tout seul Mais non il est en bleu Bah voilà Il est en rouge oh Il est en bleu, il est en rouge je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu, j'ai failli te mettre une balle, j'ai voulu tirer l'autre et hop, l'autre il est mort. Oh putain j'ai d'enfiler, j'ai enfin fait mes taxi. Coucou Non Mais tu m'as quitté C'est pas moi, c'est pas moi Vraiment, vraiment, vraiment, tu m'as mis des balles. Tu m'as mis des balles, arrête un peu. Je t'ai mis des balles Mais arrête de mettre des balles aussi non, après, les autres vont me finir. Coucou, t'es mort. Papa, tué. Coucou de, je te fais un coco de loin, t'es mort. Quoi, déjà moi bah, C'est rapide. hein. J'en ai ai, ai 22. Non, mais c'est rapide. Eh, vraiment, on est déjà presque à non, attends, on est déjà 20, on est déjà 24 minutes, quand même. Ça fouse, j'adore. Attends, est-ce qu'on peut faire kill à la fin à, si on va sur le train Euh, oui. T'es dans quelle équipe ah, attends on regarde, ça. Oh, regarde là, prends oh, ton couteau dans ta main okay. attends, toi c'est un, de... un couteau nul, regarde le mien oh, Ouais moi je m'en comme oh, moi, je, pas, je pas, parce que je vais Bah non, je ah, là, ça, ça peut bah, des, des Là vous pouvez les enchanter maintenant Attends moi je suis je c'est moi les fenêtres cool! Yay! Oh putain, mec je me C'est magnifique! Mais... Oh! Ma tête a la volée, frérot! C'est magnifique! J'ai trop envie de te Pourquoi? Mais, oh, bah. mais y'a une fenêtre, elle est incassable! Un kill <rire> Mais attends Mais je bug. Je, un... je fais un kill Il y a un quelques... y a... Y a hacker qui vient Oh non il est pas dans la même équipe que nous du coup. Et non, Mais non L'hacker il est pas dans la même équipe de... que nous pas grave. T'as vu, c'est énervant hein L'hacker, il est même pas dans l'écrit les... de nous Ah non, ça, ça... c'est mort Bah si c'est la mort, il nous tue. Non Bah, oh, le but d'Arzona, c'est quoi C'est de, mou... de mourir par un hacker ou euh... Ou c'est bien de survivre Voilà, c'est bien de survivre Attends Il des gens qui rentrent dans la maison, ils étaient au trône il y a quelqu'un, je me fais kill, je vois que je vois que de l'herbe, Il y a John Switch, il y a John ah Oh, j'ai killé John Twitch. Bon, oh, ah oui Bah regarde, il y a quelqu'un quelqu de Ennemi, il est bleu, c'est John Switch. Oui, je sais. Pas Et là, il y a, il y a une là qui est... On peut John Twitch, pas John ah. John Wick, oui. John Wick. John Wick, c'est ça. John Wick, W I c'est ça. Mais je sais, mais ah mais ça voilà, on l'appelle comme ça d'habitude. Ça se John Wick, oui. John Wick, mais euh, ça ça se dit John. Donc ici, c'est le parfum de celui-ci moi d'accord Et après, on va sur Fortnite. Tu veux Pour avoir Neymar. Ouais. Mais je ne même pas en amie de Fortnite. Si, si, si, si. Ouais. Oui. J'aimerais bien avoir les 40 abonnés au moins. Pourquoi Bah, j'en ai 30. J'en ai 31. Sur TikTok, je toi. Hein Moi, sur TikTok, j'ai plus d'abonnés que toi. Hein Moi, sur TikTok, j'ai plus d'abonnés que toi. Bah, sur TikTok, forcément, c'est facile à trouver des abonnés. Moi aussi, Moi, aussi je suis TikToker. J'ai commencé il y a pas très longtemps. J'ai déjà 400 vues avec 3 abonnés. Ah, t'as fait 3 abonnés. Ouais, bah, forcément, j'ai commencé et j'ai eu 400 vues. TikTok, tu fais, tu fais un TikTok, C'est bon. Là, ton pote il a déjà explosé. Mais quoi On était en fin de game J'avais écrit le vainqueur, et puis du coup, j'ai une danse. Et il y a un mec qui me tue. Non, parce qui et je beugle. Ah, c'est des poutines Ah, mais je t'assure Je déteste un joueur le hacker, pourquoi euh, bah, parce que le hacker, euh, son screamer, euh, c'est une petite bille qui va sur la tête. On a perdu. Non, pourquoi j'ai une dose Arrête un peu Bon, on quitte. Hein bon, on quitte, on va se repartir. Ah, oh, ouais, parce que moi, la mesure d'être terminée là. On dit qu'un Fortnite quand ton Fortnite s'est lancé. Elliot?